Bonjour, je suis Guillaume Marcio, doctorant en deuxième année à l'IRIT dans l'équipe SMAC, financée par NeoCampus. Mon sujet de thèse est la conception d'une flotte de véhicules autonomes et connectés par système multi autoadaptatif. auto-adaptatif. Cette thèse se positionne dans le contexte des systèmes de transport intelligents et plus précisément au niveau des communications entre les différentes entités du trafic. Nous travaillons avec des véhicules d'autonomie de niveau 4 et 5, c'est-à-dire des véhicules capables dans la plupart des situations, si ce n'est toutes, de conduire de façon sécuritaire. Nous cherchons à améliorer le comportement des véhicules avec comme objectif de réduire son impact environnemental, mais également d'améliorer le confort des passagers. Ceci passe par une meilleure anticipation du véhicule obtenu en augmentant la quantité d'informations disponibles pour prendre une décision. Pour réaliser cela, les véhicules s'appuient sur le protocole de communication VANET, leur permettant d'échanger entre eux. On parle alors de communication véhicule-to-véhicule. Les échanges sont également possibles avec des infrastructures du trafic dites intelligentes. La communication est appelée véhicule-to-infrastructure. Ces infrastructures peuvent également utiliser des communications infrastructure-to-infrastructure -infrastructure pour s'échanger des informations. Prenons l'exemple d'un carrefour. La voiture blanche cherche à traverser ce carrefour pour atteindre sa destination qui est de tourner à droite. En utilisant les informations obtenues par ces capteurs, appelées données proprioceptives, elle établit un plan. Dans cet exemple, la voiture blanche n'est pas capable de capter qu'un piéton s'approche du passage piéton et va le traverser. Cette décision est donc suboptimale car elle devra modifier son plan lorsqu'elle s'approchera du virage. C'est dans cette optique que nous ajoutons les données extéroceptives. Informations captées par d'autres véhicules et ensuite communiquées. En ajoutant ces informations, le plan du véhicule autonome ne sera pas modifié et son comportement sera optimal. Notre méthode s'appuie sur une architecture à deux niveaux. Le niveau personnel, qui apprend comment utiliser les données des autres véhicules dans le cas où celles-ci ne sont pas compréhensibles. Et le niveau coopératif, qui décide quelles sont les meilleures données à communiquer pour aider au mieux les autres véhicules, tout en limitant au maximum l'utilisation du réseau. Le niveau coopératif gère également la confiance avec les autres véhicules pour détecter les individus mal intentionnés et ceux qui ont des capteurs non fiables. Merci de votre attention.